Au niveau de l'ACEP, les principes de protection des consommateurs, je pense, ont été intégrés parce qu'en en fait, il y va de l'intérêt même de, de, du développement de, de l'institution. Parce que l'institution ne peut pas évoluer que si la clientèle est maltraitée, n'est pas bien servie, ne se retrouve pas dans ce que nous faisons. Et je pense que l'institution va devoir stagner ou bien reculer. Pour le traitement, donc… Euh, respectueux des clients qui ont des principes de protection. Je pense qu'aujourd'hui, même ce qui a eu lieu dans les années de balbutiement de la microfinance, de naissance de la nouvelle, ne peut plus se passer aujourd'hui. Il y avait des pratiques quand même qui étaient malsaines hein, par rapport aux, aux emprunteurs. Si un emprunteur était défaillant, parfois on prenait sa photo et on l'inversait. C'est-à-dire c'est la, la tête qui, qui est dirigée vers le bas. Parfois on écrivait ce client était mauvais payeur. Il arrivait aussi, par exemple, que l'institution se déplace avec son véhicule où c'est écrit « crédit et épargne ». Donc, puisque dans la sociologie sénégalais, souvent les gens ne veulent pas montrer qu'ils empruntent, pour eux c'est dégradant. Donc le fait qu'un véhicule se présente avec « crédit et épargne », c'est une manière de dire à cette personne-là, certainement il a pris un crédit et il ne peut pas rembourser. Et on est en train de lui réclamer de l'argent. Donc ça aussi, c'était un peu dévalorisant au niveau des, des emprunteurs. Dans l'accueil, au moment où les clients se présentaient pour payer le remboursement, il arrivait que les conditions d'accueil n'étaient pas euh, valorisantes pour les emprunteurs parce qu'ils se bousculaient. Donc nous avons décentralisé au maximum. Nous avons permis à des caisses locales de prendre des remboursements, ce qui n'était pas le cas avant. Pour les missions aussi qui se déplacent au niveau des clients, euh, la politique aussi, c'est... Euh, vraiment d'être à, à l'écoute des clients et de les sensibiliser et contrairement à ce qui se faisait souvent il arrivait qu'un euh, client soit voilà, interrogé donc, ou dans sa famille pour un peu jouer sur sa psychologie de plus en plus ce qui se fait c'est que le client est convoqué au, au niveau de l'agence ou bien au niveau du bureau local et c'est quand il se présente que des propositions sont faites et ces propositions là privilégient toujours l'approche à l'amiable c'était des formes d'intimidation qui n'étaient voilà, pas de bonnes pratiques. Ça aussi, bon, euh, c'est vrai, avec euh, euh, la, la campagne qui est faite donc, au niveau euh, donc, du secteur, pour on peut rehausser l'image de, de la microfinance. Toutes ces pratiques-là, en tout cas, sont, sont, sont délaissées. Et donc vraiment, c'est des procédures maintenant professionnelles. On cherche à convaincre le client. On cherche à intéresser le client pour lui dire que ça, c'est votre institution. On cherche aussi parfois, disons, à, à, à, à, à rendre responsable l'emprunteur pour lui dire que euh, vous avez emprunté. Ce qui vous permet de renouveler votre crédit, c'est vraiment le fait d'honorer votre engagement. Et donc, ça aussi, c'est des mesures nouvelles que nous avons adoptées. Effectivement, c'était sur le recouvrement. Euh, sur euh, la façon de, de, de, de répondre aux besoins des clients. Mais, aujourd'hui, moi, je pense que la concurrence même fait, fait, fait. On va faire ses effets. Sur la question des garanties, euh, il faut dire que, quand même, c'est une problématique assez difficile, la microfinance. Parce que vous êtes censé financer des économies moins faibles qui, généralement, n'ont pas d'actifs à présenter. Et surtout en milieu rural. Donc, euh, Qu'est-ce que vous allez faire Tant que votre taille de crédit reste faible, bon, c'est évident qu'on peut jouer sur la caution solidaire, sur les, sur les, sur les crédits individuels. Là aussi, euh, tant que la taille de crédit reste assez, assez faible, on peut avoir un salarié qui vous avalise, un parent, on peut avoir un garant qui, qui, qui vous avalise. Mais au fur et à mesure que l'activité de l'emprunteur se développe et que lui, par rapport à, aux excédents qu'il accumule, il a tendance à développer son activité sans développer un patrimoine parallèle. Donc la question de la garantie est là et se pose. J'ai un, un emprunteur voilà, qui me propose une maison qui n'a pas de titre foncier, mais quand même je prends la maison en lui disant c'est une promesse d'hypothèque que vous allez me faire. Tant que la taille des crédits était acceptable autour de voilà, 800 000, 500 000, c'était bon. Maintenant, quand vous évoluez, et que la taille de crédit peut aller jusqu'à 2 millions, parfois même 30 millions, 50 millions. La question de la formalisation se pose. C'est pourquoi maintenant depuis, je pense, vers les années 2010 ou 2011, nous avons entrepris maintenant de, de, de, de demander des titres vraiment juridiquement consistants au niveau du paiement et d'aller même dans la, dans la formalisation sous forme d'actes notariés.